le Balneg. Nous sommes réunis ici, sous la pluie, sous un temps froid en tout cas, un dimanche encore une fois parce que certaines personnes aiment prétendre que la France n'a aucun crime à expier. L'esclavage, le colonialisme, ce passé sanguinaire qu'on relègue à un passé lointain. C'est sur ces blessures qu'est basée la société française. On aime prétendre que les mentalités ont radicalement évolué, changé. Ils se sont éloignés de cette époque où la loi permettait la déshumanisation des Noirs. Comme si les années avaient permis au racisme de devenir obsolète et de se dissoudre sans laisser de traces. On aime prétendre qu'il n'y a plus de racisme en France. Tous les citoyens sont égaux et le mot « race » a même été effacé pour qu'on puisse prétendre plus facilement que le racisme a lui aussi été banni. C'est un mensonge. Tous les jours, en France, les Noirs sont harcelés par la police, humiliés par vos représentations stéréotypées dans les médias, discriminés à l'embauche discriminés au logement, à l'école, dès la plus petite enfance. On dit non, le racisme n'a pas quitté la France. Nous sommes bien placés pour le savoir et nous le subissons. Que celles et ceux qui perpétuent ce racisme, cette négrophobie, soient capables de reconnaître ou non ce qui est raciste, ça ne change absolument rien. Et la preuve étant, ils ne sont même pas capables de le faire. Nous sommes ici pour crier haut et fort que nous en avons assez. Il y en a assez d'être discriminés, fliqués, harcelés, exotisés. Il y en a assez de la nostalgie de l'époque coloniale. Assez de devoir lutter pour faire reconnaître notre humanité. Comme si on avait envie d'être là un dimanche après-midi. <rire> Tous les jours, les Français blancs nous rappellent que nous sommes des citoyens de seconde zone, par leurs blagues, qu'ils défendent à coups de « on ne peut plus rien dire », par leurs commentaires condescendants et exotisants sous couvert de bonnes intentions. On n'est pas égaux, et ça, ils ne le font bien comprendre. Mais nous allons, nous, montrer, nous allons vous montrer que ça ne peut plus durer. Vos balles nègres, vos os humains, vos exhibits bi, vos caricatures banania, ça ne peut plus durer. Les nègres en ont assez et les nègres vous emmerdent. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Assez, assez, être exotisé. Assez, assez, être exotisé. Assez, assez, être exotisé. Assez, assez, être exotisé. Assez, assez, être exotisé. Assez, ac discriminé. Assez, ac discriminé. d'être humilié assez assez d'être humilié assez assez d'être humilié assez assez d'être humilié assez assez d'être exotisé assez assez d'être exotisé assez assez d'être exotisé assez assez d'être exotisé